Chapitre 38. 1. Première parabole. Quand l'assemblée des justes sera manifestée à la terre, que les pécheurs seront punis, et recevront aux yeux de tout le châtiment mérité par leurs crimes. 2. Quand la justice se manifestera devant les justes mêmes, que leurs œuvres seront pesées par le Seigneur des esprits et leur mériteront de recevoir la récompense promise, quand la lumière des justes et des élus qui habitent sur la terre, brillera d'un éclat immortel, à ce moment, que deviendra la demeure du pécheur. Où sera le lieu de repos de celui qui aura rejeté le Seigneur Oh, qu'il vaudrait mieux pour lui, qu'il n'eût jamais existé 3. Quand seront révélés les secrètes de pensées des justes, les pécheurs subiront un jugement sévère, et les impies seront tourmentés en leur présence. 4. Dès ce moment, les maîtres de la terre cesseront d'être puissants et élevés. Il leur deviendra impossible de contempler les saints en face, car la lumière des justes et des élus ne peut être contemplée que du Seigneur des esprits. 5. Cependant les puissants de ce monde ne seront point anéantis, ils seront livrés entre les mains des justes et des saints. 6. Désormais plus de miséricorde pour eux de la part du Seigneur, car, avec le temps de la vie, le temps de la clémence aura fui.